Quand tu prouves pas, tu es frustré. quoi. Ah ben bah, j'ai dit allons-y, mais, mais comment Il y a toujours un doute sur le fait qu'on réussisse. Moi, j'avais peur que ça nous prenne beaucoup de temps. On doit réussir ce sont les enjeux de demain. C'est possible et il n'y a plus qu'à Tout le monde parle de perf, tout le monde parle de scale. Nous, on a voulu le faire en vrai. C'est comme ça qu'est née l'idée du Therapy Change. <musique> Le Big Data, tout le monde connaît. En ce moment, on voit arriver les très gros besoins de stockage, les très grandes quantités de données que les entreprises ne veulent plus perdre. Et c'est notamment les grands manufacturiers de la planète, tous les véhicules connectés. Toutes ces données-là vont persister maintenant et on va en extraire la valeur. Ça veut dire qu'on va la lire et on va l'écrire très souvent. Et pour ce faire, on peut plus se contenter des solutions de stockage classiques. Il nous faut réinventer un petit peu la manière dont on va écrire et lire ces données. L'un de nos clients aujourd'hui, c'est l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinaire. Ils ont eu ce cas assez simple, c'est un institut de recherche qui détecte des maladies à partir d'imagerie médicale. Leur souci, c'était que la donnée était assez dormante et mal, mal utilisée et ils étaient à la recherche d'une solution qui allait être capable justement de stocker et de traiter de ce genre de, de, de données à grande échelle. Quand on a créé OpenIO, on savait qu'on solutionnerait rapidement la problématique du stockage massif de données. et On a très vite imaginé que la, la problématique il fallait qu'on qu résolve vraiment dans la durée. C'était la problématique de la performance. Parce que c'est ça qui maximiserait l'usage des données et c'est ça qui permettrait d'en extraire la valeur. Créteo, c'est un des leaders mondiaux de commerce marketing. Nous avons un peu plus de 45 000 serveurs dans le monde. Ce qui nous intéresse dans ce challenge, c'est euh, d'une part euh, ben, soutenir ce superbe projet français euh, et open source euh, qui est OpenIO. Et d'autre part, ben, mettre en valeur notre infrastructure qui est euh, relativement conséquente. Nous avons un réseau euh, très performant, euh, énormément de serveurs. Et nous voulions voir jusqu'à où euh, les ingénieurs d'OpenIO étaient capables de pousser cette infrastructure. On a mis à disposition un peu 350 deux Je Pense machines. Ce sont des machines assez puissantes. Elles ont un SSD pour le système, qu'elles aussi utilisé pour les métadonnées. Elles ont 15 disques de 8 Teraoctets pour stocker les données. Un, deux CPU rapides avec 78 threads à la fin et 384 Gigaoctets de RAM. Quand j'ai découvert l'infrastructure de Criteo, euh, d'abord, euh, j'étais surpris du nombre de serveurs mis à disposition, leur performance aussi, parce que euh, c'est des serveurs qui disposent de beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Mais on a remarqué que les, les serveurs euh, avaient une capacité réseau euh, assez limitée et donc ça allait être un point sur lequel on allait devoir travailler. Comme on était limité en bande passante, on a pris le parti de changer notre manière de faire la répartition de charge parce qu'elle consomme inutilement de la bande passante pour des raisons techniques. On a travaillé par redirection plus que par proxy, ce qui nous a permis donc de restituer une part de bande passante à la charge utile de la plateforme et bah, étant donné ce qu'on avait à disposition, peut-être même faire mieux que ce qu'on espérait au départ. Bon, et bien bah là, c'est parti on a commencé la journée, on avait euh, sur les 350 serveurs, on n'avait euh, que 50 serveurs qui étaient, euh, qui étaient démarrés. Donc on a commencé à faire de l'injection sur 50 serveurs. On est monté à, quelques, euh, on est monté à 200 gigabits de sur 50 serveurs. A partir de là, on a augmenté progressivement l'injection jusqu'à chaque fois arriver à saturation. Et chaque fois qu'on arrive à saturation d'un palier, on rajoutait 50 serveurs. Et on est monté comme ça de 50 serveurs à, à 350 serveurs par étape de 50 serveurs. 984 gigabits de et voilà, 1,017, je pense que ça continue de monter. Euh, là on vient de passer le, le terrain. on est à 1 Tera 2, 1 Tera 6. Ouais super, nickel. Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on passe euh, est-ce qu'on essaye de, de pousser dans les derniers retranchements ah bah si tu peux continuer, continue, ouais. on ne va pas s'arrêter maintenant. Bah ils l'ont fait, on est à 1,2 là. Et donc ils me demandent il me demande s'il doit continuer. Bah, carrément, il faut y aller. Jusqu'au bout quoi. On peut espérer monter encore un petit peu plus. En fonction des paramètres d'Erasure Coding qu'on a mis, là on est en 14.4 euh, avec 350 serveurs et 10 gigabits. Euh, il y a un peu d'overhead euh, en fonction des, des, des services internes qu'on a, mais, euh, mais je pense qu'on va pouvoir euh, atteindre les 1.3. Euh, là on est un peu au max du réseau, hein, avec 3 terabits euh, et finalement on fait euh, 1.37 terabits seconde. Avoir réussi ce challenge, au-delà de nos espérances, ça montre que bah, la solution est taillée pour. Ça permet de prouver aussi que notre technologie sera prête pour les enjeux d'aujourd'hui, mais aussi pour les enjeux de demain, quand on traitera et analysera de plus en plus la donnée qu'on a réussi à collecter et stocker. Ça prouve qu'on est capable de scaler à l'infini, tout en proposant une performance qui est optimale et constante. Ça nous a donné envie de travailler encore plus pour aller encore plus loin au niveau performance. On sait qu'on peut s'améliorer, on peut gagner en souplesse, on peut gagner en rapidité, mais techniquement ça marche. L'intérêt de ce challenge, c'est qu'il a permis euh, euh, vraiment de, de renforcer la cohésion euh, des équipes OpenIO et euh, d'aller un peu tous dans la même direction. Moi je suis fier à la fois de notre infrastructure et de OpenIO d'avoir réussi à dépasser mmh. cette limite. Grâce à Criteo, on a pu euh, faire ce record en conditions réelles avec des serveurs de production, des données de production. Euh, et contrairement à une performance de laboratoire, euh, là, euh, c'est bien un record.